Eh bien salut à toutes et à tous à la meilleure communauté du monde, regardez Non, c'est incroyable dès le début de la vidéo, l'élan qui est en haut bout, c'est incroyable Bon, salut à toutes et à tous, la même compagnie, il est 19h, bon en vrai il est 15h dans le jeu J'espère que vous allez tous très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 10... Ouais, calme-toi, pour le 14ème épisode, attends, eh oh, on est pas si loin non plus hein 14ème épisode de Sons of the Forest Bon courage les amis, c'est lundi, forcément tout de suite, hein, on est un petit peu moins euh, on est un petit peu moins chaud chaud hein. Ah non je crois qu'il y avait un sanglier parce que je rappelle que je me demande toujours s'il y a des sangliers ou pas sur ce jeu Et je pense que vu qu'on vient de découvrir au bout du 14e épisode les élans Ça m'étonnerait pas qu'on croise plus tard du sanglier Alors comme convenu les amis aujourd'hui pour cet épisode On va monter dans le froid, alors on va voir froid mais c'est pas grave On va se réchauffer avec les commentaires et les pouces bleus les gars, je compte sur vous et et je vous fais confiance, et je vous remercie encore, et je fais que ça, et je dois être chiant, je sais, mais... Là, avant de tourner cet épisode, je, je me suis amusé un petit peu à regarder euh, bah, les, précédents, les précédentes vidéos sur, sur le jeu, et... Et waouh, wow, vous, vous êtes vraiment des boss. Euh, il est où le crash de l'hélicoptère Oui, il est tout droit là-bas. Vous êtes vraiment des boss, quoi. Et attendez les gars, il n'y a pas un épisode qui est en dessous des 1000 vues. ah oh, les mecs ils pensent qu'aux vues, quoi Non mais, c'est pour vous dire... Et Il euh, y a peut-être juste un épisode qui a 900, mais bon, au moment où la vidéo sortira, je pense qu'elle sera à 1000. Mais en tout cas, les gars, surtout... C'est l'engouement, euh, derrière les vidéos et, et c'est un plaisir. C'est un plaisir monstre. Par contre, tout à fait. On est installé sur la plage là-bas. Est-ce qu'on peut voir Non, c'est excellent. Non, non, non, non, on n'est pas installé là-bas. Qu'est-ce que je raconte Non, non, non, non, non, non, non, non. Là-bas, c'était le tout premier emplacement. Oui, non, non, je dis des bêtises. Nous, on est installé vers là-bas. Voilà, tout à fait. Ok. Euh, J'ai pas froid en vrai, là. Hein. J'ai pas froid. Par contre. Euh... <rire> Jour 29, moi je pense que le jour prochain il neige Donc euh, quand on va redescendre de la montagne, il va y avoir de la neige partout <rire> je, je la sens venir gros comme une montagne, histoire euh, On va aller du coup au crash d'hélicoptère, je suis assez curieux Et puis comme ça on va traverser, euh, passer la montagne Il y a une grotte là-haut en plus apparemment Enfin il y a plusieurs grottes même euh, Celle-là on l'avait vue donc Trace de pas c'est vraiment génial euh, Bon on suit pas de chemin parce qu'on est un petit peu des fifous euh... Je sais pas si c'est une bonne chose Oh, j'aime bien longer la montagne Je sais pas vous mais, mais j'aime bien longer la montagne Bref En tout cas les copains voilà Alors c'est vrai que là pour le moment les, les deux derniers épisodes vous avez vu il n'y a pas eu d'intro bah, Pour la simple et bonne raison que j'ai rien fait en off euh, Et que là je fais tout euh, En vidéo directement euh, avec vous J'espère que ça vous va également On m'a dit également Qu'on se rapprochait quand même de la fin du jeu dangereusement D'après hein. vous dire On m'a dit de pas trop rush à partir de maintenant et de voilà s'amuser à construire Et faire des trucs parce que sinon je vais terminer le jeu Dans les plus brefs délais Donc euh, vous inquiétez pas c'est bien pris en compte C'est bien noté euh, Je vais faire attention Ok donc le crash de l'hélicoptère Il est juste en face Et là il y a une grotte Alors on y va Alors là dans la vraie vie c'est impossible hein, Ce que je suis en train de faire hein. pas, pas à cette vitesse en tout cas <rire> C'est une pente frère Dans la neige mais même sans neige la pente elle est incroyable Heureusement Heureusement qu'on galère pas comme en vrai Parce que ça aurait été compliqué Alors qu'est-ce qui nous attend par ici Oh il y a un campement déjà Déjà il y a un campement Ok Donc si on avait monté au niveau du crash d'hélico ça aurait été là qu'on qu serait allé Alors voyons voir ce qu'on aurait pu avoir Dès le début de l'aventure bah écoutez pas grand chose Pas grand chose Si ce n'est qu'un petit lieu pour dormir Et euh, surtout sauvegarder Toujours très important Une petite bâche très bien Je suis full Et Bah écoutez on va rentrer dans la caverne Là il a que dalle que dalle. Allez on va rentrer dans la caverne Par contre si c'est la fin du jeu on a l'air con Oula Ah c'est même pas une Putain c'est excellent Il a même pas d'animation Oh Trop bien C'est juste un cul de sac. J'adore. Mais j'adore Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire On va rouvrir une petite. Euh, et franchement la nourriture pour chat j'en suis devenu fan. De hein. <rire> toute façon faut avoir une alimentation variée les enfants. Donc c'est important. Il faut un peu varier euh, les plaisirs. Bon vous n'êtes pas obligé de manger de la pâté pour chat hein, dans la vraie vie. Mais si vous faites de la survie pour de vrai, euh, quand on sera euh... Bref, quand quelqu'un aura décidé de nous tirer dessus quelque chose, vous pourrez manger. Vous pourrez manger des aliments pour chat, y a pas de souci. Vous pourrez manger de la poutine aussi, ça marche aussi. Bonsoir à tous, c'est lundi. Allez, on sort d'ici. Et eh bien on a vu la caverne, bah c'est parfait. C'est parfait. Et donc là, on va de nouveau se rediriger vers le crash de l'hélicoptère. Est-ce qu'on a.. Ah merde, mais il y avait des cavernes là-bas. Non on avait vu ces grottes là-bas on est d'accord On vient de là-bas Donc là maintenant on va traverser là-bas Et en même temps on va passer par le lieu du crash Et en plus il y a Virginia Il y a Virginia qui est juste à côté On va aller voir si elle a quelque chose à nous montrer C'est vrai que vous avez supputé en commentaire Non pas que vous êtes euh... Bref vous avez supputé euh, que il faudrait voir Virginia Elle a peut-être quelque chose à nous montrer Et je pense que c'est ça Parce qu'elle ne bouge pas depuis tout à l'heure et ça m'énerve Enfin, je depuis tout à l'heure mais ça fait quand même quelques épisodes qu'elle ne bouge pas hein. Ok Bon là de toute façon on avait rien loupé mais ça permet de refaire un petit stock Un petit stock de plein de choses C'est là qu'on a commencé l'aventure quoi Eh ça rend nostalgique un peu non En vrai Moi je l'ai dit hein Je l'ai dit je suis nostalgique Oh oui notre collègue il est... Notre... Ok d'accord Bon bah au moins on sait qu'il est là l'autre collègue J'avais pas fait attention Mais oh, je vous ai déjà dit je suis déjà nostalgique en fait du, du lancement du jeu alors que fort heureusement C'est vraiment que le début Mais euh, c'est fou Bon allez on va aller voir Virginia Je vous promets pas de faire un épisode aussi long que le dernier Parce que je trouve ça pas ouf D'enchaîner de, deux épisodes d'une heure Ce serait vraiment dommage Même si vous kiffez. Hein. Hop On descend en toute sérénité Bah tu sais quoi On va suivre le chemin là Puisque nous dans le premier épisode on était descendu là Juste là Donc là on va continuer par là bas D'ailleurs c'était là bas que Calvin était allé je m'en souviens On avait cru qu'on l'avait perdu dès le début Voilà Donc on va passer par là, bon là le soleil se couche Vous inquiétez pas Là on devrait être assez tranquille D'ailleurs vraie question Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a moins d'indigènes Pour ne pas dire pas d'indigènes dans la neige Enfin en tout cas en haut là dans la montagne Parce que si tel est le cas, Ça veut dire qu'il suffit de s'installer là-haut Et on a la paix Virginia qu'est-ce qu'elle fait Bon alors Vous voyez le point d'exclamation Me semble-t-il que c'est là où il y avait le pendu hein. Alors on va couper parce que nous de toute façon on veut traverser Oui parce que là où on va c'est notre base hein. En fait on a fait la moitié du tour de la map On s'en rend même pas compte C'est horrible Moi je vais aller là-bas Il y a trop de trucs à explorer les gars ça me rend ouf Est-ce que là ça marche Oh c'est incroyable Bon faut, faut bien montrer les limites du jeu quand même hein. Oh lolo lolo Eh lo. oh. hey, notre maison elle est là-bas les gars Notre maison elle est là-bas sur, sur le banc de plage que vous voyez C'est magnifique Bon là on a le droit de dire que c'est pas réaliste Mais c'est vachement pratique hein, ce qu'on est en train de faire Si je peux me permettre De toute façon moi je vous l'ai dit hein, Je suis très honnête avec vous sur le jeu J'ai tendance évidemment à le surélever Parce que j'ai envie que ce jeu soit apprécié Parce que ça me tient à cœur. Mais en même temps les gars je suis pas non plus euh, en partenariat ou je ne sais pas quoi hein. Et donc vraiment j'ai absolument le droit d'en dire ce que je veux Et donc euh, bah voilà je vous montre un petit peu également euh, On découvre les limites euh, les limites du possible euh, C'est à dire qu'on peut faire l'impossible <rire> Allez voyons voir Virginia là Bah là ça va être du vu Au point d'exclamation on va devoir y passer Je préfère vérifier ce serait dommage de passer à côté mais bon C'est sûr hein. C'était là qu'on était euh, dans l'avant dernier épisode Ou où... tout d'avant je sais plus Bah oui ça fait bip bip bip Virginia, où c'est qu'elle est, bordel? What? Ah oui, il y a un village. Elle est dans le village, Virginia. Me dis pas qu'elle est morte. Aïe. Ok, on va dormir ici. Ici, on est tranquille. On va en profiter. On va en profiter, je me suis dessus. Pourquoi je me suis dessus? Parce que je sais que là, on n'est pas safe. Je sais que là, on n'est pas safe. Allez, go. Ok, superbe. 6h43, on a de la chance On a encore eu de la chance A mon avis, Virginia Elle s'est fait défoncer dans le village Et ça, ça change absolument la donne Ouais, regardez Wesh Oh là là. Non, Virginia, elle est au niveau de l'eau Ah, Virginia, elle vient vers moi, là Elle bouge Ah, ça y est, Virginia se réveille Virginia tire Ah bah voilà Virginia est en train de faire Elle est là Eh ben bah, Virginia Je ne comprends pas pourquoi Elle ne me suivait pas Et pourquoi elle était restée bloquée là C'est qu'elle avait quelque chose à montrer. Virginia tu m'as manqué Oh bichette Non je pense qu'elle a eu un bug et Je sais que j'ai des trucs à te donner Déjà j'ai une nouvelle tenue Regarde Oh non ça te va pas du tout Ça ça te va bien mais bon <rire> Reprends ça Prends le fusil à pompe Et redonne moi le pistolet Non ah voilà, merci beaucoup Donc là j'ai récupéré le pistolet Comme convenu Et je vais pouvoir l'assembler avec Le silencieux Et ça c'est génial euh, Et je peux le fusionner avec peut-être Rail de pistolet Hop Et est-ce que j'ai pas encore autre chose euh, Le laser Ah non le, la ah, le laser, attends redonne moi le, le, le pompe Attends bouge pas T'inquiète pas bichette ça va bien se passer Je te Promis je te le redonne hein. eh, Elle a l'air triste Alors là je vais désassembler le pompe euh... D'accord c'est pas possible Il est où le laser oh J'ai perdu le laser En donnant à Virginia j'ai perdu le laser Oh non j'ai trop le seum Oh ça c'est horrible Oh j'ai trop le sub. Bon bah Virginie, Virginie la mauvaise, je te redonne pour ceux qui ont la ref. Je te redonne le pompe. Tant pis. Est-ce que attends, j'ai envie de faire un truc aussi. J'ai envie de lui changer le marqueur parce que attendez, on peut faire un truc de ouf. Localisateur GPS est ici. Je vais lui mettre un cœur. Oh, je peux lui donner comme ça? Attendez parce que si je peux le faire c'est du génie hein. Oh ça marche pas Je voulais, je voulais qu'on ait un cœur sur la map Parce que je l'aime <rire> Bon euh, Je vérifie le point d'exclamation et puis on fait demi-tour tout Pour euh... Euh, Attendez il se peut que ce ne soit pas le pendu En même temps il se peut que ce soit lui aussi Très très bonne question Ce sera vite vu De toute façon les amis On en profite Bip bip bip bip bip Et là vous voyez là-haut Donc C'est bien Le Pendu Qui n'est plus pendu Non même pas Ah si Ouais c'est bon C'était là qu'on a récupéré le, La lampe de poche Allez On se barre euh, Ah le point d'exclamation Vers sur le chemin du coup que notre base elle est là mais Le point d'exclamation vert Qu'est-ce que c'est Ah mais attendez je J'adore, je... je sens que je vais adorer Cet épisode également Je vais boire une boisson énergétique Comme ça ça va me redonner Un peu d'énergie et, euh, et de soif Ok Donc on va suivre le cours d'eau on va aller voir ce qui se cache sur le point vers là-bas. Même si en vrai de vrai, bah, on est censé le savoir puisque notre base elle est. Bah oui, on est déjà passé par là plusieurs fois. Hein. Bon, là normalement. Oh Oh, par contre, ça j'avais jamais vu. Hein. Et pourtant, on est passé à côté je sais pas combien de fois. J'avais jamais vu cet euh, acte de torture. Ah ouais, d'accord, ils, ils les ont massacrés. Euh... Ils les ont massacrés, les salopards. Hein. Et pourquoi ils ont fait ça, les indigènes Non c'est vraiment pas chouette hein. Ils ont fait ça aux mutants également Oh Merde Moi je pensais pas que ça allait les libérer Libérer tous mes copains eh, Je t'ai libéré sois gentil hein. Oh Attard tu fumes eh, T'as qu'à t'en prendre à ceux qui, qui t'ont fait du mal Allez on va aller voir du coup euh... ah Mais putain. Ok c'est bon frère tu m'as saoulé Bouge pas Maintenant j'ai un pistolet et regardez le, le nombre de balles que j'ai 29 oh, D'accord Alors ça je vais l'équiper en 5 Je crois que c'était ça le raccourci pour le fusil à pompe Une balle Deux balles Trois balles Et encore je suis assez loin 4 balles 5 balles 5 balles ça le met déjà pas mal oh, Bâtard Wesh Bon oh, d'accord j'ai compris Ok. Bon, tant qu'il a pas ejac, euh, euh, c'est qu'il est pas mort. Eh <rire> je suis en roue libre aujourd'hui Je suis désolé Je suis désolé. En gros, ce que je disais, pour ceux qui comprennent pas, euh, pour ceux qui auraient pas compris, c'est qu'en gros, tant qu'il a pas euh, euh, euh, sorti euh, son liquide visqueux, bah, c'est qu'il est pas mort. Voilà, c'est absolument ce que j'ai dit. J'ai dit ni plus ni moins. Alors là, on a un petit chemin. Eh, c'est mignon, hein eh C'est qu'il est bien mignon, ce petit chemin. On dirait un chemin de jeu d'horreur. Bon très bien Et le point vert là c'est quoi Là il y a du cannibale hein. Oh là il y a du cannibale hein. Attendez mais le point vert là je l'ai déjà vu Attendez Ok c'est là où on a eu le... C'est là où j'ai tué Kelvin à la base C'est là où j'ai tué Kelvin d'accord Donc c'est le site de maintenance On est d'accord hein Ouais c'est ouvert C'est le site de maintenance A ah. D'accord Ok, bon notre base elle est juste là Donc maintenant on va aller là-bas Et on va découvrir les nouveaux points d'intérêt On a un point d'intérêt là-bas, je sais plus si on l'avait déjà vu Ce qui est sûr c'est qu'il y a des grottes Et, euh... et ça c'est chouette Mais attendez il y avait une grotte au niveau de l'hélicoptère à moins que c'était là où on était Ah oui oui la grotte au niveau de l'hélicoptère C'est là où on était Je suis perdu hein. Bon je pense très sincèrement que je vais réussir à passer à côté De, de certaines choses mais. C'est pas très grave. Et franchement. Eh. Désolé, hein, moi je trouve ça magnifique. Hein. Bon, moi il m'en faut peu, hein, juste un reflet de soleil et c'est joli quoi. Mais. Euh, on, on, on se comprend, on est d'accord. Alors, et vous savez quoi Je vais suivre ce chemin. C'est pas dégueu, hein. Vraiment chouette ce chemin là. Il va nous mener tout droit là où je veux. Bon, je vais peut-être un peu coupé parce que ça va être chiant sinon, mais. Euh Oh! Pourquoi c'est des endroits que j'avais pas trouvé plus tôt, sans déconner? Pourquoi j'ai pas trouvé ces endroits plus tôt? Alors que je suis passé juste à côté! Bon, enfin, remarque, à force d'y jouer, je trouve juste que tous les endroits sont installables, vu que maintenant on connaît le jeu. Alors qu'au début, je, je me serais dit qu'on qu se chierait dessus. Mais c'est vrai qu'ici, c'est chouette, quoi! Oh là là! C'est choli c'est choli c'est choli Choli, choli Ah Encore quelque chose à découvrir Ça à mon avis c'est pas bon Ah Si C'est des murs Très bien Alors ça marche Ça marche pareil dans la vraie vie Wouah t'es moi la taille du Je crois dans les Vosges du Nord là. Et euh, Ça marche comme ça dans la vraie vie Tu manges quelque chose Que tu ne connais pas Et après Comme ça tu sais C'est quoi le nom du truc Essayez je vous jure quand vous vous promenez dans la forêt et que vous voyez des champignons Bah goûtez les champignons Comme ça vous saurez s'ils sont bons <rire> ou s'ils sont pas bons Je rigole Évidemment, ne le faites pas Sauf si vous êtes accompagné D'un professionnel du champignon Et je ne parle pas Euh <rire> Non je vais pas faire de vannes Trop tôt Beaucoup trop tôt Allez bah écoutez c'est pas mal de longer ici On avait longé la plage à peu près je m'en souviens euh, Donc là écoutez euh... Ah oh, mais je sais ça va être quoi le point vert J'y étais quand il y avait de la neige à l'épisode je sais plus combien L'épisode euh... Je sais plus combien et c'était le premier épisode Où j'ai fait les intros avec la voix off Et pareil c'était là où il y avait des cadis de golf Et où je disais Qu'il y avait rien à, à récupérer Parce qu'en fait il faut une pelle Donc c'est parfait qu'on y aille On y va de ce par... <rire> non mais franchement hein Écoutez-moi un peu la paix, hein. Même si on était assez tranquille, mais euh... oh Ouais, c'est bon, frère. Abuse pas. Et vous savez, ce qui me déprime, c'est que là, si vraiment. Non, on est au jour 30, il neige pas, donc ça va. Parce que là, s'il si neige, ça me déprime. Parce que là où on va. La dernière fois bah, qu'on y était, c'était quand il y avait de la neige. Donc, s'il y a de nouveau de la neige, ça va être chiant, quoi. Donc, on en profite qu'il fasse encore beau. Et vu les... vu les feuilles, on est en automne, non Et avant. Euh... Après l'automne, c'est l'hiver. On est bien d'accord, ouais. Bon, donc en gros, on va prendre cher. Tu sais quoi, je vais couper, euh, je vais couper par là-haut, je pense, non en vrai. Enfin, J'appelle ça couper. Je sais pas si c'est une bonne, une bonne chose, mais on va passer par là. De toute façon, on n'est jamais passé par là, donc autant y aller. Virginia, elle est avec Kelvin. Non, Virginia. Enfin, Kelvin me suit, mais Virginia, elle reste encore au même endroit. Hein. Là, je comprends pas. Hein. Ça, ça va me saouler. Hein. Moi, j'ai besoin de Virginia. J'ai besoin de toi. Besoin de personne. Eh, hey, je prends de la hauteur, les gars. On en profite parce que... Ah Parce que c'est beau, quoi. On se croirait à Courchevel. <rire> oh. Et la vue sur la mer. Et notre maison, elle est là-bas. Incroyable. Euh, non. Si. Putain, <rire> c'est ouf. C'est ouf comme on est au calme là-haut. T'imagines, on découvre un truc de malade, un hein, genre un easter egg. C'est ce qui... pour ça que j'aime bien passer par des endroits un peu incongru comme ça. Parce qu'imagine, on tombe sur un easter egg, genre. Bon, là, j'étais un peu débile. Hein. Mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai trop de médocs sur moi. <rire> j'ai trop de médocs sur moi, donc. Euh... Faut liquider, faut liquider. Alors là, c'est très pauvre ici. Hein. C'est très très pauvre en termes de nature, je veux dire, en termes de végétation. Hein. Attention tout de même. Bon, allez. Bon là, on fait le tour de la map. Du coup, dans le sens inverse et ça, c'est chouette. C'est vrai que c'est quand même plus intéressant de faire le tour de la map vers le milieu plutôt que les extrémités, ce qu'on avait fait. Euh... Au moins, on est sûr de pas trop louper quoi que ce soit, quoi. En tout cas, il en a, il en a fait des bornes. Hein. <rire> Elisabeth peut le dire. Wesh ouais, je... Ah bon bah voilà <rire> Ah bah il faut, il faut le dire hein, il faut le dire Ah oui mais c'est partout buggé là Et c'est un peu con parce qu'il y a un point d'intérêt ici donc euh, il, il devrait savoir qu'on passerait par là quoi Ouais d'accord On va éviter de On va éviter de se foutre bloquer dans un mur Ce serait un peu dommage Mais vous avez compris il y a moyen de glitcher et même probablement de terminer le jeu en passant par là. Mais je dis ça, je dis rien. Ok, donc c'est bel et bien ce que je pensais. Ça va être la vaste étendue. Oula. Mais on est où là Oh Wesh ouais, Je, je m'attendais pas à ce qu'on soit là-haut. moi. Du coup, je suis même pas sûr de mon point d'intérêt là. Euh, je suis... Non mais les gars... Ah si, c'est ça. Par contre, je suis dans la merde là. <rire> je suis censé descendre comment Eh bah ben écoutez, on va s'accrocher à la vie Oh non Oh non Bon bah big up hein. Big up, hein. je euh, suis bugué, Je suis absolument bugué C'est dommage hein. C'est vraiment dommage Là c'est une petite critique que je fais aux développeur Voilà, Mais <rire> c'est pas grave Ça c'est très grave Ça c'est très très grave Oh. Oh. oh purée On m'a pendu Oh les salopards Par contre merci parce que c'était là où je voulais aller Donc <rire> Oh c'est génial Aïe Par contre ce qui est, ce qui est bien fait C'est que, bon c'est gentil mais pourquoi ils m'ont pas du coup tué Ils voulaient juste me torturer les salauds Bon bah c'était là que je voulais aller hein. Regardez nous on était là-haut on est... Voilà, c est, c est... on était juste là-haut <rire> C'est excellent Bon écoutez, on va remanger Non, on va manger du bacon, ça fait, on... ça fait longtemps que je peux manger du bacon Bah mange <rire> Ça y est Il a été tétanisé, il a pas voulu manger Voilà, mmh, du bon bacon Bacon burger Allez, on sort l'appel C'est pas ça Pourquoi j'ai le pompe What Ah oh, mais... Mais il est là le viseur laser. What C'est bon je... mais quoi J'ai Attendez, j'ai deux fusils à pompe là J'ai pas capté. Bon. Euh, j'ai visiblement deux fusils à pompe puisque Virginia a un fusil à pompe. OK, bon, très bien. L'appel c'est quoi le raccourci clavier Ah bah il y a plus de raccourci clavier, d'accord, très bien, on va en mettre 8. Euh what the fuck Donc j'ai un fusil à pompe. Et par contre, j'ai un pistolet de dingue. J'ai eu un double fusil à pompe, c'est dingue ça. Allez. Bon, c'est bien, c'est que les mecs, ils m'ont quand même. Ils m'ont quand même ligoté à un endroit intéressant. Et en plus, ils sont même pas là pour venir me faire chier. Alors, ça, c'est quand même. Eh, vous savez quoi Au hasard, je vais dire que c'est une trappe. Et ça m'a l'air d'être une trappe. Et ce sera maintenant C. Voilà, je, je pré-shot le jeu, ça y est, je suis trop fort. Bon déjà c'est sûr c'est une trappe Vous savez pourquoi Parce que ça fait pas bip bip bip bip bip bip Et donc comme on avait maintenance A et maintenance B J'en déduis qu'on va être sur une maintenance C Voilà, voilà. Bonjour monsieur Faites attention j'ai un pistolet maintenant hein. Bonjour Ah bah il repart Il sait qu'il fera rien contre moi tout seul Hop J'espère que ça vous plaît, ça fait, deux, ça fait trois épisodes où je fais que de creuser euh, des trous Allez, si c'est maintenance C, vous vous abonnez tous Allez c'est bon <rire> eh, Vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, que je me suis spoil ou quoi, je sais pas quoi Alors à un pt, moi j'ai dit ça vraiment, j'ai pris shot parce que ça me paraissait logique Allez let's go Let's go, let's go, let's go Bon, normalement on va pas terminer le jeu sur un, sur un site de maintenance On sait à quoi ça ressemble les sites de maintenance Par contre, le petit médoc on dira pas non parce que là si je meurs maintenant ça me ferait un petit peu chier Normalement si je meurs c'est définitif Donc d'ailleurs je vais me rééquiper directement d'armure effrayante Une petite troisième Je vais garder ça les filets tech euh... Ah non j'ai qu'une seule armure tech en fait ouais, Bah ça tombe bien il y a une imprimante 3D là Normalement Si c'est pareil que d'habitude Donc qui dit imprimante 3D euh... Ils font chier à chaque fois à mon vieux, la lampe de poche Oh là Ça m'a l'air différent d'habitude ah non, c'est bon. Ah, si, c'est pas pareil. Oh là. Ah, c'est un petit peu moins avancé ici. La A était meilleure. Alors, souvenez-vous, le site de maintenance A, c'était tout safe. Enfin, il y avait des bébés zombies, mais voilà. Site de maintenance B, c'était inondé. Et là, le site de maintenance C, il y a absolument plus rien. vas imprimante, je suis full. C'est-à-dire que là, il y a absolument rien du tout. il y a pas de canapé, il y a pas de meubles. Ah ça devait être en travaux en fait, mais oui regardez Ils ont pas eu le temps de finir en fait Ils ont pas eu le temps Ouais du coup y'a pas d'imprimante 3D, oh <rire> j'ai dans le cul Oh comment j'ai dans le cul y a pas de lit y a rien du tout y a pas de baignoire, y a pas de douche Attends t'es en train de me dire qu'il n'y a aucun intérêt à venir ici là Non T'es en train de me dire que je suis venu ici pour rien Non eh, il y a bien quelque chose à récupérer quand même Oh la... Oh. Revolver Putain, on a un revolver mon ref. C'est incroyable Bon moi je... je suis plus team pistolet Mais le revolver ça fait plaisir, et le revolver j'imagine C'est les munitions 9mm Ça c'est le petit pistolet Et ça c'est le 9mm Le revolver, je pense, n'hésitez pas à me dire Moi je m'y connais pas trop en armes hein. <rire> Je fais genre Non mais voilà Ok Bah écoutez on se barre Ça va aller vachement le coup Bah si on a un revolver quand même Mais cet épisode il est incroyable parce que du coup Virginia elle a un, elle a un fusil à pompe et nous aussi Mais attendez mais c'est un truc de dingue On a trois armes à balles sur nous <rire> C'est dingue hein. Ah Ta gueule Bon où c'est qu'on peut aller maintenant Là-bas. Là-bas il y a un point d'intérêt. Go, go go go go go go go go on y va, on y va, on perd pas de temps les amis. Bon voilà, bah, je pense que ça va de nouveau être un épisode d'une heure. Hein. <rire> <rire> wow J'espère que ça, que ça va vous faire plaisir. Encore une fois, j'espère que le dernier épisode vous a plu. Encore une fois, je le rappelle. Hein. Comme je tourne les épisodes pour que tous les jours il y ait un épisode. Et eh bien les commentaires. Du dernier épisode je les ai jamais En tournant ce, le suivant Par contre j'ai vos retours De l'avant dernier épisode à chaque fois Voilà Donc c'est pour ça l'épisode d'une heure je sais pas encore s'il vous a plu Par contre je sais que par exemple l'avant dernier Il vous a extrêmement plu et je vous en remercie énormément Ok Ah c'est chouette là bas il y a la il la grotte Je crois qu'il y avait rien dans cette grotte J'ai Oh purée Par contre je déteste ce vent hein. Ça commence à me gonfler vraiment hein. Ce vent il est horrible C'est le bruit en fait qui m'énerve Je sais pas vous mais euh... <rire> Insupportable Oh je sais où on va être Ouais c'est ça. Oh non j'étais jamais là Oh c'est long Justement je, je, on va arriver dans, dans ce genre de cabane mais cette cabane ces cabanes là j'y suis jamais allé Ah mais il y a un point d'intérêt à côté également What mais Attendez je comprends plus rien la map là Attendez. Ah non mais c'est de là que je viens le. Ah oui le point d'intérêt là-bas c'est de là que je viens. Oui je vais pas y retourner, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. J'ai du mal hein J'ai du mal. C'est là, là qu'on voit que la map elle est quand même. elle est quand même un peu folle. Hein Donc là nous on va là-bas du coup. Et je pense que c'était le. Il y a, y a une petite, euh, un petit cimetière. C'était quand on revenait du lac gelé. Là. Ah mais putain, il y a des trucs là. Hein. Superbe Ok Des pièces, des cordes, j'en ai trop, très bien Et je peux pas me faire l'armure euh, filet tech là justement, profitons-en Donc je prends filet tech, il faut quoi Il faut, non je peux pas prendre ça, il me faut euh... Circuit, pile, montre, fil, pièce, yes pardonnez-moi est issu euh, Voilà J'ai pas compris ce que j'ai fait Mais euh, mais voilà Il faut ça pour faire ça Très bien Donc euh, j'imagine je dois en mettre Qu'est-ce que je dois mettre de la corde Pas du tout Circuit imprimé Et filet tech Bon je mets tout au hasard L'avantage c'est que ça marche <rire> C'est ça ce qui est bien C'est que sur Sons of the Forest Voilà Tu peux faire plusieurs fois Sans trop comprendre ce que tu mets Là où sur the Forest Tu pouvais pas Parce que c'était incompatible Par contre là il me manque quoi ça, ça, ça, des pièces peut-être non filet tech voilà <rire> allez le petit dernier, oui, non il me manque encore quoi C4 ah merde je me suis trompé de craft je viens de faire un explosif bon c'est pas grave c'est toujours bien d'avoir un petit explosif non moi je vais faire une armure tech et il me manque pile euh, ah bah j'ai plus de pile euh, ça va être ballot ça pour ma lampe de poche alors là, je me sens un petit peu débile. C'est que ma lampe de poche, on est dans le caca. Oh là, là. Bon, au moins, j'ai de l'armure tech, regardez. J'en ai 5 En stock. Et ça, c'est pas mal. Allez Allons par ici, allons par là-bas. J'adore parce qu'il y a vraiment 10-15 minutes, je disais « Ouais, je trouve pas ça fou d'enchaîner deux épisodes d'une heure. » Et au final, je vous propose un deuxième épisode d'une heure. Je suis vraiment... Vraiment Une fois que t'es dans le jeu, en fait j'ai du mal aussi à m'arrêter hein. Et puis de euh, toute façon euh, tant mieux mais C'est que c'est bon signe Mais c'est vrai que j'ai du mal à m'arrêter Sur ce jeu et ça c'est chouette, profitons-en Pendant qu'on est à fond Et euh, j'espère qu'on sera à fond pendant très longtemps Surtout quand il y aura des nouvelles mises à jour et tout Ok, je suis jamais Attendez ça me dit rien du tout là Voilà et incroyable Là on va éviter de, de refaire la, la même merde que tout à l'heure Bon je suis pas aussi haut mais quand même Ok C'est pas là que j'ai matraqué euh, plein de Plein d'indigènes euh, Sur le village là je sais plus enfin, Sur la plage Attendez je suis jamais allé là Bah Donc je suis passé à côté sans, sans être cherché à passer par là eh mais franchement, quand j'ai commencé le jeu, j'étais pas l'un des meilleurs hein. What Ah oui, non mais d'accord Ah oui, non mais d'accord Bon euh, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ça Parce que ça mon ami, ça ressemble pas du tout à un lieu traditionnel Eh, est-ce que là il y a un village indigène Attendez, attendez, oui il y a des indigènes Oui, oui, oui, oui il y a un village indigène ici et je vais, me faire, euh, je vais me faire taper la gueule Attendez mais c'est un truc de zinzin Je suis passé à côté sans être euh, Sans chercher à y aller quoi Oh merde J'y vais ou j'y vais pas Tu fais quoi toi Fais pas le fou toi Oh merde eh, Faites pas les fous Headshot ah le gun ça fait l'affaire hein. Oh le gun ça fait l'affaire hein. <rire> me supplie pas Je déteste qu'on me supplie Bon on va en profiter Oh c'est pas fini C'est pas fini Est-ce que c'est la fin du jeu là Il y a un autre point d'intérêt là-haut Putain j'ai l'impression que c'est la fin du jeu ici les gars Non j'y vais pas Je m'en bats les steaks Je vais d'abord aller à l'autre point d'intérêt. Non vraiment je vous jure Non ça sent la fin du jeu non ça sent grave la fin du jeu les gars Non soyons honnêtes Soyons honnêtes Ça pue la fin du jeu Moi je croyais qu'on était à un endroit où il y avait des tombes Et, euh, et un petit village Mais je pense que c'était pas là Ah là c'était là où il y avait l'aérodrome non Oui là où il y avait le l'héliport Ouais je suis passé à côté Je suis vraiment passé à côté Et je suis pas cherché à, à... d'accord Euh Ouais on va pas y aller les amis parce que franchement si c'était euh, Si, si aujourd'hui c'est le dernier épisode ça ferait très chier Parce qu'on n'y était pas préparé du tout quoi Enfin Je veux dire je pour moi là aujourd'hui c'est pas le dernier épisode Donc euh, Donc non on va pas y aller On va en profiter pour aller voir les autres points d'intérêt Il en reste plus qu'un là-haut il y a une grotte C'était là où il y avait le lac gelé et il me semble qu'il y avait rien dans la grotte hein. Il y avait rien dans la grotte Donc c'est peut-être pas spécialement nécessaire d'y aller Par contre le point d'intérêt oui là on va y aller Ça me semble être Assez intéressant et je me chie toujours autant dessus Oh bonjour Je fais que passer hein. Ça va Très bien On va essayer de rester gentil hein. Parce que moi de toute façon j'ai pas peur de vous j'ai une arme Eh j'ai même un magnum hein, les gars hein. J'ai même un magnum hein, Donc moi j'ai peur de rien J'ai un fusil à pompe aussi mais en fait j'ai plein de trucs sur moi J'ai plein de trucs Oula. Toi par contre je aucune balle pour toi hein. Les cannibales j'en ai rien à péter hein. Bon ça par contre mais pourquoi il y a beaucoup de gens là ici Allez salut. Pourquoi il y a tant de monde ici Il y a des endroits où il y a masse monde. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Ah mais c'est qui continue de me suivre Réfléchis bien à ce que tu vas faire toi. Réfléchis bien à ce que tu vas faire. Oh c'est beau Bon. Donc là J'appelle ça le lac gelé Alors que là il est pas gelé mais c'est vraiment pour euh, technique C'est là où il y avait justement le lac gelé où je me suis fait un peu fumer la, la figure C'est là aussi que j'ai jeté enfin Oui c'est ça que j'ai jeté un cadavre tout en haut d'une falaise D'une belle chute d'eau Et là on va y arriver justement Et que j'avais hésité à sauter moi même c'était une mauvaise idée de sauter, bien sûr, puisque bah, le, le lac était gelé. Et Il me semble que c'est là. Il me semble que c'est là. Ah. Forcément, je reconnais pas, parce qu'il y avait de la neige. Et là, il n'y a pas de neige. <rire> Forcément, ça crée des liens. Ouais, c'est ça, j'étais là-haut et, et j'avais jeté un cadavre de là-haut. C'est incroyable de en bas la perception comme elle est différente. C'est ouf Et Je prends plein de screenshots les gars mais oh non il y a des ennemis là aussi. Très joli hein. Il fait bon vivre ici. Encore un village indigène, donc il fait un peu moins bon vivre. Ok. Bon en général dans les cartons il y a toujours la même chose. Hein. Ça c'est aussi un petit truc, elle est un petit peu dommage, on peut le dire. Comme dit ça fait que c'est pas grave si on passe à côté Mais en même temps ça aurait été sympa Qu'il y ait des loots différents ou... Vous voyez ce que je veux dire On peut toujours reprocher des choses au jeu hein. Ça c'est dans tous les cas d'une évidence Allez on va au point d'intérêt je, je répète la même chose depuis tout à l'heure J'en suis désolé D'ailleurs c'est un coin ici que j'ai un peu négligé Enfin, Oui et non hein, mais euh... Par exemple les petites îles Que vous voyez en face là Je les ai un peu coupées. Bon après je pense pas qu'il y ait grand chose mais tout de même On peut le souligner Aussi j'ai l'impression qu'on est plus safe En longeant les roches ici Comme ça à chaque fois On a moins de chances de se faire gangbang Peut-être que je me trompe et qu'on aura la preuve du contraire Mais euh... Ok Ça me fait plaisir Vous savez que ça me fait plaisir de marcher Alors si ça m'épuisait pas Ce serait encore mieux Si j'avais la certitude de pas me faire attaquer Ce serait encore mieux Mais quel plaisir, quelle détente Franchement Hello My name is M. M.Colo I want peace Ok, le lac. Je l'ai. Non, mais les gars, c'est. là, il y a. Alors voilà. Ils veulent ma mort ici. Et là, je me suis fait matraquer par les indigènes. Sauf que là, maintenant, vous pouvez pas aller sur l'eau, bande de salopards. Maintenant, vous pouvez pas aller sur l'eau. Putain, c'est excellent. Et moi, j'étais allé dans la grotte en face. J'étais allé dans la grotte là-bas, mais il avait rien. Et hop là, regardez, venez Allez, venez, venez sur le lac. Hein Bande de fumier là. Ah, vous êtes pas capable, hein. Et là. <rire> je vais dormir, il va y avoir de la neige. Je vais avoir trop le seum. Voilà, là au moins je suis safe Par contre, quel calme Quel lieu de vie ici Quel beau lieu de vie C'est une façon de voir la vie Un peu plus grand qu'un pays Ouais, ah, je devrais faire The Voice je sais, je sais. C'est ce que vos parents disent peut-être Parce que là, si ça se trouve je... Une pensée à ceux qui regardent mon let's play Au salon, sur un grand écran au canapé je sais qu'il y en a parmi vous Et je suis sûr que de temps en temps il y a des membres de votre famille qui passent derrière Et qui se disent c'est qui ce bougle là qui arrête pas de chanter <rire> Alors bonjour je me présente Je m'appelle Mkolo, et, euh, et merci de me regarder N'hésitez pas à dire si je chante bien Par contre, Et frère Il y a trop de monde Bon la grotte enfin, Je dis que c'est une grotte mais euh, C'est pas une grotte C'est une grotte Magnifique Allez, on y va Là au moins je pense que c'est pas la fin du jeu Parce que l'autre porte à mon avis Bon si c'est là la fin du jeu on a l'air con, mais bon c'est pas grave Bon Allez la lumière c'est toujours un petit scandale ah, Allez retour en grotte Oh yes On était passé par là une fois je crois C'était là que je voulais aller en plus Et j'y pensais pas Oh yes J'y pensais pas et c'était là que je voulais aller l'autre jour. Et il faut une carte magnétique. Et, et on l'a maintenant. Oh, let's go! Alors, ça, ça me plaît pour mon cerveau parce que j'avais un poids dans la tête. Et là, maintenant, je l'ai plus. Superbe. Bon, j'espère juste que c'est pas là la fin du jeu, quoi. Parce que sinon, on a vraiment l'air con. Ah. Faut que je fasse gaffe à ma lampe de poche, hein, j'ai plus de piles. Hein. Sans deck. Alors, je peux aller là. Oula. ok c'est une fosse euh, une fausse bizarre Y'a pas des piles là oh ya des piles <rire> Oh vous devriez voir ma tête Oh vous devriez voir ma tête Je J'ai un mélange de plusieurs sentiments là J'ai le sentiment de m'être fait trahir J'ai le sentiment D'avoir fait le mauvais choix J'ai le sentiment que tout le monde en commentaire Va me crier dessus Et j'ai le sentiment qu'on peut plus faire marche arrière <rire> Pourquoi Pourquoi ce monde est si cruel Bon et franchement C'était Timmy et son père hein. Je dis ça, je dis rien Pour ceux qui ont... connaissent The Forest euh... Bah c'est super On peut plus revenir en arrière hein. Ouais d'accord Donc là on est en train de terminer le jeu euh... De manière euh... J'ai trop le seum J'ai trop le seum Salut toi J'ai pas envie d'user toutes mes balles Soyons honnêtes Ah ouais d'accord Alors ça ça va être terrible Il faut que je prenne à chaque fois le briquet Mais Attends il s'en fout de moi ou quoi Oh purée non il s'en fout pas de moi Tiens Voilà C'est tu sais quoi on va garder le briquet en main Comme ça ça fait des économies de, de lampe là Hop là Tu vas faire quoi C'est bon, oh j'ai usé une balle, j'ai trop le seum. Allez, on va dépecer. S'il te plaît. Là, il nous faut un maximum d'armure. Je m'attendais à tout sauf à ça, hein, les amis. Hein. S'il vous plaît, dites-moi que c'est pas le dernier épisode. Hein. Évidemment, je vais pas vous lâcher ici. Là. Évidemment, je vais pas vous lâcher ici. Mais j'espère juste que c'est pas le dernier épisode. Oh là là, tout a été mis en vrac. Euh, impossible de. Alors, attends. Ça va être le moment de faire plein de bouteilles de, de cocktails. Ça va être le moment... Donc là, ce qui est pratique, pour faire des crafts rapides, regardez, c'est de prendre tous les cocktails. Chose qu'on pouvait pas faire sur The Forest, c'est de prendre tous les tissus. Et là, maintenant, on va pouvoir enchaîner. Et ça, c'est chouette. J'adore ce jeu, voilà. <rire> voilà. <rire> J'ai adoré ce moment. Euh, du coup, je vais pouvoir ramasser euh, les bouteilles. On a un papier... Euh, trouvailles préliminaires Et il y a des trucs censurés hein. Nos enregistrements montrent Ok bon ça parle d'artefacts Et de euh, switch dimensionnel Ok qu'en gros on peut se téléporter de dimension quoi What the fuck On va manger une petite barre un petit, un petit remontant Là on a du C4 Non 8 munitions de... de... Ouais let's go pour le revolver. À manger, je prends aussi. Il y a des choses qui ont bougé là, j'ai pas rêvé. Hein. Safe in cube. Les études montrent que nos hypothèses pourraient être correctes. Et que le sujet en question serait en sécurité à l'intérieur du cube. Pourquoi ça bouge là? Passe des trucs trop bizarres. Bon, on va retenir cette information. Safe in cube. Parce que si vous voulez mon avis, il va falloir sécuriser quelque chose dans un cube. Putain, mais quel jeu de mort. Sérieux, j'ai trop peur. J'aime pas du tout le, le, le, le, la tournure que ça prend. Ok, c'est des petits bébés. On peut aller là, en même temps on peut aller là-bas. Oh c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon. Voilà. Salut. Ça c'est pas cool. Ah, oh, j'ai encore usé une balle! Ah, oh, ça fait chier ça! Hein Par contre, mon bip, bip, bip il s'agite. Je sais pas si vous entendez le, le, le détecteur. Ah, mais cette. Ah non, ça fait bip, bip, bip quand il y a l'eau qui coule. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Pareil, exactement la même salle. Ok je peux pas en porter plus alors je vais manger hein. Ah, Lui il a fini dans d'atroces souffrances Oh putain y'a un bébé qui me court après Attends y a des traductions de Comment tu veux que je retienne ça Oh je m'en fous j'ai pris une capture d'écran Oh putain Mais y a plein de méchants qui viennent Non Une imprimante 3D Eh, foutez moi la paix Eh, vous avez pas idée, comme je me chie dessus. Quoi Quoi Non. Non. Non. Bah attends, ils sont combien, frères C'est quoi, ça Ils viennent d'où Moi, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'ils sont aveugles, mais ils te courent dessus, quoi. C'est quand même un truc de malade, hein. Ils sont buggés en plus Donc regardez je fais pas de bruit Oh my god Ah ouais Ils sont bien aveugles hein. MDR Oh putain il y a des mutants partout qui viennent C'est improbable L'un après l'autre, l'un après l'autre, s'il vous plaît. Ah, aïe Oh, ce jeu de mort. Ce jeu de mort. Non, vraiment, je me chie dessus. Je me chie dessus. Je voulais pas aller là, moi. Et voilà. Ah C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mort bon, Allez je suis pas bien du tout, je suis pas bien du tout et je suis pas le plus rassurant. Je suis désolé, j'arrive pas à vous rassurer parce que vous êtes peut-être stressé autant que moi. Et c'est pas moi qui vais vous rassurer. J'ai l'impression que ça respawn à l'infini. J'ai l'impression qu'on va jamais s'en sortir. Je me chie terriblement dessus. Tout ce que je peux dépecer, je dépece. Hein. Oh là là. Eh, bombardez-moi cette barre de like s'il vous plaît, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien à fond les ballons, les gars. C'est le moment, c'est maintenant. Attends, mais je comprends pas, c'est pas la fin du jeu ici. C'est pas possible que ce soit la fin du jeu. Alors l'autre porte, c'était quoi pourquoi mon instinct m'a fait faire du caca Bon j'espère que plus personne va revenir là hein. Parce que par contre si ça revient en masse comme avant Ça veut dire que ça respawn à l'infini Et que autant que je rush alors Parce que là j'ai fait ça proprement J'ai fait ça proprement Qu'est-ce qu'on a là Une imprimante 3D On pourrait faire du filet tech euh, du filet tech, du filet tech, du filet tech Mais j'en ai encore euh, Faut combiner avec ça, avec ça euh, Non, non, non, les piles je vais les garder hein. Les piles je vais les garder hein. Bon allez on va prendre une boisson euh, énergétique euh, On va garder l'armure qu'on a là actuellement On va pas tout gâcher, on va descendre Parce que là si je me fais one shot euh, je vais perdre toute l'armure Ce serait dommage On va prendre la lampe de poche On va y aller Alors on peut monter là haut C'est fermé Donc les méchants viennent d'en bas Ok J'aime pas vraiment Il oh. y a trop d'endroits frère ça va où là Dis moi que c'est un cul de sac Ok c'est un cul de sac on peut pas aller là, je préfère vérifier Oh, Non je vais réussir à me bloquer Et franchement si je me bloque j'ai le seum Si je me bloque j'ai le seum Vous savez ce qu'on va faire Ça marche non Tout à fait Regardez, on se fait un petit checkpoint Alors ce serait dommage quand même euh... Donc autant Se faire un petit checkpoint Je vais créer une nouvelle sauvegarde Vous connaissez la technique, dans ce genre de moment Vaut mieux pas écraser et vaut mieux faire une nouvelle sauvegarde. Comme ça. On se retrouve pas bloqué. Oh my god. Bon, la lampe de poche, on va pas trop l'user. Hein. Par contre, j'ai l'impression que tous les mutants qui sont passés là, au moins, ils sont pas là. Enfin, je veux dire, ils sont tous venus d'un coup sur moi. Au moins, je pense que je suis tranquille en bas. Et encore, je suis pas sûr de ce que je vous raconte, mais. Ok, il n'y a vraiment rien ici. Du poisson. Ça fait de la nourriture gratuite sur le chemin, c'est toujours bon. Hein. Ok. Ça, ces portes, ça s'ouvre pas. Oh, J'aime pas du tout. Ok, Ils se sont tous fait dégommer hein. Oh Katana C'est peut-être pas la fin du jeu hein En vrai de vrai c'est peut-être pas la fin du jeu Bon le katana ça ça fait plaisir Market observation Sarah Therapeutics euh... Ah ça, ça monte la bourse hein. Start of bidding war C'est à dire quoi bidding war Bidding je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, moi le katana. Euh, ça m'a l'air d'être la meilleure arme du jeu. Hein, en fait, hein. tout bonnement. On va mettre en raccourci 1. Euh, en plus, il protège pas mal. Oh là là. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Allez. Oh my god, ça va être là le problème. Ouais, ouais, ouais. Viens voir. Ah, ouais! J'ai découpé en deux coups. Viens voir. Saute-moi dessus. Tu veux? Allez. Sautez-moi dessus, les gars. Voilà. Bon, deux coups, c'est réglé, hein. Ok Alors là le katana je vais pas vous mentir c'est la meilleure nouvelle de l'épisode Oh merde Enfin la meilleure nouvelle de l'épisode C'est la meilleure nouvelle depuis qu'on est rentré ici Armure d'or Quoi Attendez Armure d'or, ça a été un truc ultra rare ça. c'est à capuche, veste, veste tactique smoking. Armure d'or. ça protège de rien du tout. Quoi Mais non mais ça veut dire quoi ça Pluie, assis Qu'est-ce que ça veut dire J'ai peur de porter le truc et de la casser. Voilà. Oh, Je suis tellement largué les gars. Armure d'or, mais comment ça armure d'or Mais qu'est-ce que c'est que cet épisode Qu'est-ce que c'est que cet épisode Voilà, bon, c'est un cul de sac. Hein. Tout à fait. On a pas le choix. C'est la bagarre. Oh my god. Oh my god. Bon, les amis, les amis, je sais pas si on doit s'en arrêter là ou pas. Je sais pas du tout. On continue, on continue, on est des fous On fait que de descendre, on est au niveau 4 Enfin niveau 4, moi j'appelle ça niveau moins 4 Ok Oh Fils de... Je sais pas d'où tu sors mais... Euh... Oh non Mais ça c'est la porte de fin, ça c'est pas possible Eh, moi j'ai pas peur de toi j'ai un katana eh, je, là je, je réfléchis même plus je suis en mode euh, je suis en mode warrior les mecs hein. donc là il faut aller là mais d'abord livre sommeil profond masque d'or Mais quoi j'ai une armure d'or et un masque d'or maintenant armure d'or quoi ah c'est vrai que j'ai une tronçonneuse que j'ai même pas encore vu. Masque d'or J'ai une armure d'or et un masque d'or Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là Qu'est-ce que vous voulez dire par là Il y a de la bonne musique cela dit Ok Ah c'est vraiment chouette hein Les amis On va s'en arrêter là pour cet épisode J'espère vraiment qu'il vous a plu et je compte sur vous pour me bombarder la barre de like et le soutien Parce que là je crois que c'est la fin Là je, je... je Là je crois que c'est la fin derrière cette porte Donc les gars On se retrouve demain 19h pour la suite De notre incroyable aventure sur Sons of the Forest les amis Je vous kiffe, merci pour l'engouement N'oubliez pas le like Je je Vraiment Et, euh, et à très vite hein. Les amis je vous fais plein de bisous C'était Mkolo, souhaitez moi bonne chance Et ciao tout le monde